Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, mais dit, quel est ta montre préférée Comment tu gères ton suivi de santé via ta montre connectée, avec tes tests, etc. En gros, quelle est ma routine montre Parce que vous le savez, j'ai plusieurs montres connectées. Bon J'en ai, on va dire, quelques-unes accrochées au mur, mais ce n'est pas souvent celles que j'utilise au quotidien. Parce que celles que j'utilise au quotidien, bah, elles sont sur mes poignets. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ma routine, ma routine montre, ma routine que j'ai eue pendant plusieurs mois. Parce que oui, j'alterne entre plusieurs montres et j'alterne surtout entre plusieurs types de montres. Je vais tout vous dire dans cette vidéo Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons parler, découvrir la crème du high-tech. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous raconter un petit peu ma routine montre. C'est pas ma routine beauté du matin avec la petite crème anti que je mets, nettoyage de la peau avec de l'eau florale, exercice pour réveiller le visage. Non, là on va parler de ma routine montre. C'est-à-dire sur une semaine, globalement, quelle montre je mets hors période de test, comment je gère, et est-ce que j'alterne entre deux ou trois montres, trois ou cinq montres. Bref, qu'est-ce qui se passe Et ben commençons Tout d'abord, je vous rappelle, si vous êtes initié sur ma chaîne, que je teste différentes montres connectées, que moi je définis déjà différents types de montres connectées. Je différencie les montres écran. J'appelle montre écran, c'est ma terminologie, c'est-à-dire Apple Watch, Samsung Galaxy, Huawei, tout ce qui se fait les montres écran. Peu importe là, j'ai là sous la main, j'ai des Amazfit, voilà, MaceFit, voilà, montre écran, montre écran montre écran, ça c'est des montres écran Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un écran Je différencie ça des montres qu'on appelle hybrides Comme Mask Watch Comme il y a une Garmin Vivo Move Steel Que je n'ai plus mais que j'ai testé Il y a ma style de Wizings aussi Bref, ça c'est des montres hybrides En plus elles ont un petit écran C'est pas forcément obligatoire d'avoir un petit écran Mais c'est des montres qui ont un style plus classique Et souvent une plus grande autonomie Et à côté de ça, il y a aussi les bracelets connectés Que j'utilise beaucoup moins Je vous le rappelle, dans les montres écran, deux types de design rectangle Circulaire, ça a une importance parce que, en fonction de voilà, vos goûts et en fonction de mes envies, j'alterne entre ces deux designs aussi. Globalement, j'ai trois montres connectées avec lesquelles j'alterne en temps normal. Quand je dis en temps normal, c'est parce que actuellement j'ai revendu quelques montres connectées, même pas mal de montres connectées. J'avais acheté euh, au fur et à mesure pour les tester, pour euh, vous les présenter, et j'en ai revendu quelques-unes pour m'acheter du matos vidéo. Donc, je n'ai plus forcément la même routine, mais en temps normal, pendant la, on va dire, le dernier trimestre 2020 et même. Ça, ça, ça se faisait même avant, j'alternais entre trois montres. Une montre principale qui est toujours là, ma Within ScanWatch, montre hybride avec une autonomie supérieure à deux semaines, 20 jours en fonction de votre utilisation, mais avec une grosse autonomie, donc pas de prise de tête de la recharger. Un peu plus restreinte sur les fonctionnalités qu'une montre dite écran comme une Apple Watch et une Samsung Galaxy Watch, qui elles permettront de faire comme ce qu'on peut faire avec un smartphone appeler, répondre aux messages, euh, gérer mieux la musique etc. Donc dans ma routine montre j'ai à peu près 75% du temps ma petite Scanwatch. pourquoi Parce que bah, j'aime le style c'est assez minimaliste, moi personnellement c'est bizarre mais euh, je ne réponds jamais pratiquement aux appels avec ma montre, pourquoi Parce que je suis toujours cramponné à mon téléphone, on va pas se mentir j'ai toujours mon téléphone pas loin, dès que je reçois un SMS bah, je vais le regarder sur mon téléphone une notif sur mon téléphone, un appel sur mon téléphone j'ai pas cette problématique de ah, je peux pas atteindre mon téléphone, je vais répondre à un SMS avec ma montre, ça pour moi c'est pas dans ma routine donc grosso modo, toutes les fonctionnalités que je peux avoir avec la Watch, ça va aller pour 75% du temps de ma semaine, bah alors qu'en est-il du reste du temps Le reste du temps je vais passer sur une montre écran, je vais avoir une montre écran principale qui va changer en fonction de la période, par affinité aux marques et par affinité aux produits, je switch entre une Apple Watch et une Samsung Galaxy Watch, j'avais la Samsung Galaxy Watch 3 et j'avais l'Apple Watch SE, je switchais entre ces deux montres pour en gros les moments où je voulais avoir une montre avec un peu plus de fonctionnalités. Par exemple, je vais me balader, je vais prendre les transports en commun, je vais avoir directement Spotify sur ma montre, pas trop sortir mon téléphone. Par exemple, je vais, je sais pas, un endroit où je vais devoir attendre beaucoup et je n'ai pas forcément envie de sortir mon téléphone. Mais ben alors, je fais tout avec ma montre. Cette alternance avec cette montre écran, ce sera à peu près 20% du temps restant. Et même des fois, j'ai envie de changer de style de montre et partir avec une montre rectangulaire. Donc, je prenais l'Apple Watch ou partir avec la petite lunette rotative de ma Galaxy Watch 3. Et donc, je prenais ma Galaxy Watch 3 donc globalement ma routine c'est ça alterner entre une montre écran et une montre hybride qui elle aura l'avantage de pas avoir besoin d'être rechargée que ce soit la nuit etc et alterner avec une montre écran qui aura plus de fonctionnalités et lorsque en gros je vais la recharger bah, je prends un masque watch je garde un watch un jour ou deux après je rechange en fonction de mes envies si j'avais envie de changer de style bref c'était à peu près ça et ce qui est vraiment avantageux avec une montre écran que ce soit une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch 3 c'est qu'elles sont assez précises au niveau du sport, le suivi d'activité sportif sera supérieur à celui qu'on aura avec la scanwatch watch parce que on aura bah, plus d'informations affichées on va pouvoir gérer notre musique pendant le sport on aura un gps intégré donc dans toutes mes phases sport de la semaine je switch sur une montre écran donc pour résumer scan watch 75% du temps et temps. si je veux un design circulaire galaxy watch si je veux un design rectangulaire apple watch ça c'est globalement ma routine hors test de montre parce que bien entendu lorsque je teste des montres bah, il faut que je mette de côté une montre pour tester une autre mais c'est comme ça que je vois une bonne combinaison de smartwatch c'est pour ça que des fois lorsqu'on me dit oh bah j'hésite entre une watch ou une autre montre de montre écran je dis bah ça dépend de tes utilisations ça dépend si tu as besoin de répondre aux sms ça dépend si tu as besoin de répondre aux appels ça dépend si tu as besoin tous les jours de gérer ta musique ou si comme moi tu es accroché à ton smartphone et donc ça ça devient un petit peu secondaire et tu as juste besoin d'une montre qui suit ta santé et pour aller encore plus précisément dans ma routine le dimanche matin souvent je suis équipé d'une montre cardio gps souvent c'est des montres que je suis en train de tester je n'ai pas encore acheter vraiment de montres cardio gps mais ça va sur du garmin sur du polar des montres comme ça pour en gros faire ma sortie sport du dimanche matin et de pouvoir avoir un suivi d'itinéraire lors de ma sortie sport lorsque je fais du vtt par exemple de pouvoir avoir encore plus de détails sur ma sortie sport donc ça c'est le dimanche matin c'est pas tous les dimanches matin c'est pour ça que je l'ai pas mis à ma routine routine mais trois dimanches sur quatre c'est le cas j'ai quand même l'avantage d'avoir du coup différentes montres connectées pour pouvoir switcher mais c'est vrai que je suis passionné des montres connectées vous le savez passionné de tech en général mais les montres connectées c'est mon petit dada c'est pour ça que j'ai eu cette routine sur le papier c'est quand même une routine qui demande un certain budget mais je serais intéressé de savoir si vous avez aussi une routine montre connectée si vous avez seulement une montre connectée ou si vous alternez aussi avec une ancienne montre connectée avec un bracelet ou même avec une montre normale dites moi tout ça en commentaire et surtout n'oubliez pas la meilleure montre connectée c'est celle qu'on aime porter c'est pour ça que je vous dis souvent que moi pour mon utilisation ma montre préférée ça reste la scanwatch voilà pour ma petite routine montre connectée n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en attendant la prochaine vidéo vivez à fond, vive high tech. Si ça vous a plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à venir sur mes lives le mercredi soir parce qu'on peut parler aussi comme ça de, de routine. On peut avoir des lives chill chat comme on dirait pour échanger sur un sujet comme ça, monde connecté ou autre. Savoir comment je m'organise, savoir je sais pas, ce que je préfère entre ça et ça. Donc rejoignez ma chaîne Twitch qui est en description et venez le mercredi à 18h pour parler. Pour être tenu informé de la prochaine vidéo, on active la petite cloche de notification, on s'abonne. Merci et à bientôt sur ma chaîne.